Le Pixel, un lieu collaboratif et d'exploration des savoirs. Situé au sein de la bibliothèque universitaire, le Pixel est un lieu ouvert sur le campus et la société. Il favorise les rencontres, les échanges et le travail collaboratif étudiant grâce à des espaces conviviaux et modulables. Vous pouvez travailler à plusieurs dans tout le Pixel ou réserver des salles de travail en groupe. C'est aussi un lieu d'exploration des savoirs. Vous pouvez notamment y découvrir des contenus pédagogiques et culturels sur ces tables tactiles et ces écrans interactifs.